NAPS est le dispositif qui permet aux vendeurs d'Arty de se former en temps réel sur les nouveautés produits et services de l'enseigne. Cette application propose de suivre un parcours de formation entièrement facultatif. Chaque vendeur y trouve des modules e-learning, des quiz, des actualités, un forum et il peut aussi s'inscrire à des sessions de formation présentielles. Le dispositif repose aussi sur un système de valorisation puisque chaque activité permet de gagner des points et des badges appelés NAPS. Avec 12 000 NAPS, le vendeur devient NAPSEur certifié. Avec 24 000 NAPS et 10 actions menées sur le terrain, il est consacré NAPSEur expert. Enfin, à 30 000 NAPS, il devient NAPSEur spécialiste, c'est-à-dire formateur et animateur de la communauté. Grâce à ce dispositif, 2700 vendeurs Darty ont d'ores et déjà été formés sur les 3200 vendeurs concernés.